Oubliez pas le petit n'y pouce bleu et le commentaire Tim Nyamanguru pour faire partie de notre communauté. Bon visionnage. C'est à tous, ici Tsukwes et le monde d'infori, mon Nyamanguru. Alors simplement aujourd'hui, on va aller voir les filles pour demander c'est quoi le plus gros que qu'elles ont mis aux hommes et si elles le regrettent. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. On est là, tu as de beaux yeux verts. Hein. Merci C'est hein. bon. très gentil. Salut, tu vas bien? Ça va? On est là, tu as un super look. Hein. Merci. Ah, il faut le dire. Hein. C'est quoi le plus grand râteau que tu as mis à un homme jusqu'à présent? Euh... Le plus gros de marathon. Gros. Ouais. Euh, ne pas venir à un rendez-vous. Oula, mais euh... du coup, tu l'as dit ou tu l'as, ça, la fin. Je n'ai jamais répondu et je n'ai jamais parlé. Plus gros râteau que tu as mis. Euh, je sais pas ce qui serait le plus gros. Ouais. Je pense que le pire, c'est que j'en ai mis plusieurs à la même personne. Euh, plusieurs à même personne. Ouais. Tu veux dire dans le cadre d'un rendez-vous, dans le cadre euh, euh... d'amitié comme ça, t'as. Un... Ouais. Ah c'est un poète qui voulait ouais, faire ça. chaud quoi <rire> j ai aucune... euh, Je m'en souviens plus très bien, euh, je crois que j'étais en... au lycée Au lycée ouais, ouais. Et euh, il voulait absolument mon numéro, il m'a ouais. suivi toute une journée pour avoir quoi mon numéro Le plus gros râteau Le plus gros râteau ouais, le plus gros, ouais. euh... À mon meilleur ami Ok, et comment tu l'as du coup recalé Comment tu l'as recalé je lui ai dit que je pensais vraiment pas pouvoir sortir avec lui un jour et qu'il restait quand même juste mon meilleur ami, malheureusement, mais que malgré tout on, reste, on resterait proche quoi. Euh, je lui ai jamais répondu, plus du tout. Euh, par SMS ou appel, tu veux dire Les deux. Et c'était un pote ou c'était juste un mec euh... C'était un pote qui voulait plus. Ah d'accord, ouais. du coup bah, vous êtes plus amis, j'imagine, ouais. Mais <rire> toi, Bah, j'ai juste dit non. Ah bah c'est normal moi ouais, bah, c'est cache, celui tu veux dire jusqu'à la maison euh... non, non, il Ah quand même pas ça dans, euh, dans le lycée il okay. donné, après les cours et tout c'était ouais. quand même assez gênant ouais. et euh. Et donc, tu as dit quoi pour qu'il qu qu puisse euh... arrêter Bah j'ai dû être méchante alors que je, je, je, franchement j'aime pas tu ça. Tu as quoi. dit que ouais euh, t'es moche, qu'on pas dit ou t'as. Euh... Non j'ai pas dit comme ça mais euh, j'ai dit qu'il me plaisait pas quoi. Ok. Bon bah, moi as, moi j'ai que t'as été clair donc c'est important, au moins il a compris. <rire> voilà, voilà, bon. <rire> dînais non, mais moi je mets pas trop de râteau. Euh... Non, non, je... ou alors je le fais en douceur. En douceur. Quand ou... tu dis en douceur, ça veut dire comment Dis-moi un petit peu comment tu mets en douceur les râteaux un petit peu. Euh, on va dire. Euh... C'est cliché, hein, mais c'est pas toi, c'est moi. Ou je préfère qu'on reste amis, des ah, choses comme ça. Ah, des choses un peu, on va dire, euh, mielleux qui passe euh, crème. C'est ça. Ah, voilà, d'accord, ok. Sois honnête, hein. Niema, honnête, hein. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. peux grand... comment dire qu'un râteau que tu as mis qui était à être euh, assez marquant, quand même non. Bah, coup... bah tous, mes râteaux sont assez marquants. Ah. Bah je... dis-moi. Euh... Généralement. Que, en général, tu dis quoi aux hommes pour pas qu'ils. Je suis lesbienne. Hommes. Je suis pas intéressée. Et du coup, est-ce que actuellement vous, vous êtes amis ou. Euh... Non, non, c'est toujours amis. Ah bah c'est bien. Hein, à ça à va, ça va, bon, ça va. Bah, au moins à dire que t'as été clair et au moins il a compris. Oui j'ai essayé d'être vraiment le plus clair euh, possible. C'était dur, c'était dur, hein, dur hein. Oui parce que ouais. j'avais peur de le blesser voilà, et je sais que je l'ai blessé au fond mais voilà quoi. Bon. Franchement je sais pas, hein, j'en ai pas là, comme ça. Euh. Y a pas à dire qu'un râteau qui était assez marquant, euh, peut-être euh, que tu as mis un homme, un râteau assez violent. Franchement je mets pas des râteaux violents, je suis plutôt euh, tranquille, je cache les choses mais. Ah non ça cache, mais cache mais genre euh, embellique quoi. Ouais dire. voilà, voilà. je suis pas méchante. Ça va, ok d'accord. Bah, c'était mon meilleur ami ouais. et il voulait plus que de l'amitié et je le recale. Et comment tu la recales, Nyama Comment tu la recales euh, bah En fait, de base, je l'ai un peu fait espérer parce que moi aussi je voulais me mettre avec lui. Oh. Et genre, je il a essayé de m'embrasser. et en soirée je... ou. Euh... Non, non, c'était oh. la journée. Okay. Et j'ai recalé parce que finalement j'avais plus envie. T'as plus envie Ouais. On va dire de base un peu attiré vers lui. Un petit peu. Ouais, mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, pas du tout mon style. Ok, d'accord. Okay. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir mis un râteau à un homme par contre Non. Jamais Non. Donc au moins, tu es clair sur Oh, tu es clair. Ah oui, très bien. En tout cas, merci à toi. Non. Jamais. Jamais. Donc tu es clair sur ça, pas de problème. Euh, voilà. Pas pour l'instant. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir mis un râteau à un homme par contre Regretté par contre, tu vois euh, Non, pour lui, pas regretté. Ou un nos trois hein, en général. En ai pas mis beaucoup. Ah donc ça va non, En règle générale, euh, c'est c'est général, tu accepte souvent. Que... Ah, des deux côtés. Ouais. On va dire que tu acceptes souvent. Oui. Très bien. <rire> non. Jamais Non. Y a pas un homme où tu t'es dit euh, peut-être que j'ai un peu regretté ou... Euh... Non, pas du non. tout. Pas du tout. Ouais. Ah pourquoi pourquoi ah, dis-moi Parce peu. que euh, ça se trouve aujourd'hui je serai encore avec lui. Ah, C'était un pote aussi j'imagine. Euh... Ouais, enfin on est sortis ensemble ouais. et ça a été tellement vite et il y avait plein de gens qui étaient derrière notre dos. Les potes Ouais, ensemble. que ouais. je l'ai quitté parce que ça m'a saoulé et en fait euh, regretté. Tu hein. Regrette. Ouais. <rire> et si on va dire qu'aujourd'hui il revient, tu serais ok ou pas par exemple Non. Ah ok d'accord. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir mis un râteau à un homme Regretté Non. Ah non Non même pas un homme qui aujourd'hui pourrait peut-être changer ou compagnie personne. Non. Regretter hein. Jamais. Mais sûr. Ouais, a pas jamais. un homme qui aujourd'hui a changé et devenu peut-être euh, je sais pas. Non. Non pas du tout. Non, pas du tout. Je regrette pas. Parce que... aucun de mes Parce qu'en fait il euh, y avait 5 ans, tu m'as mis un râteau en fait. Hein Ouais. ouais. Est-ce que là aujourd'hui tu dirais oui Non. Non, OK, d'accord. Merde. Et toi du coup euh, C'est quoi que la question Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir mis un râteau à un homme Non, pas vraiment. Pas du tout. Il n'y a pas un homme que tu t'es dit euh, « aujourd'hui, il a changé, non ?» Non. Pas... En tout cas, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup, Antoine. Euh, non, franchement, tout. non. Donc tu es clair, tu es tranquille À chaque fois, je savais, donc euh, non. Ah, okay. En tout cas, merci à toi, en tout cas. Euh, non. Pas du tout Bah moi, non. non. Pas du tout. Okay, t'es claire, t'es précise, pas de problème. Ouais. Ok. En tout cas, merci à toi. Bah merci à toi. Est-ce parce... que tu es gourou euh, ça veut dire quoi? C'est une personne positive. Bien. Ah, il oui, oui, faut être positif dans la ah, vie. Ouais, ouais, ouais. Oh, nickel, merci à toi. Hein. Bah, merci, merci, bonne, bonne journée. journée. Merci Salut. beaucoup. Salut. Hey. Oh, oh, oui. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez un pouce bleu, t'invitez à m'en dans un commentaire, partagez la vidéo. Et merci, hein. Je vois pas la photo, je vois pas. vois hein. okay. pas.